Un appel de Géry. Salut Géry Bonjour Aline, t'as deux minutes Ouais Bon écoute, j'ai une nouvelle problématique pour toi. Quand je réalise mes vidéos, les personnes que j'interroge sont souvent paniquées à l'idée de l'interview. Tu peux nous aider Écoute, il faut d'abord que tu saches que l'interview c'est un exercice extrêmement spécifique qui n'a rien à voir avec la prise de parole. C'est un format beaucoup plus court, ramassé, concis. Les personnes ne sont pas forcément prêtes à être extrêmement synthétiques dans cet exercice-là. Ouais. Et puis il y a la caméra. Ah bah, surtout que moi, je leur demande souvent de l'oublier. Et ben bah voilà. Et t'imagines, elles sont en face de toi, elles répondent à tes questions et en même temps, elles se sentent regardées. Et puis, en même temps, elles se posent la question de l'image qu'elles renvoient. Pas très confortable. Alors, deux conseils. Le premier, bien préparer l'interview, c'est-à-dire prendre le temps de te rencontrer, d'échanger avec toi et vraiment de transformer la situation en euh, une relation, une vraie relation qui va les détendre un petit peu. Et puis, Deuxième conseil, eh bien, ne pas vouloir tout dire. On a dit, le format de l'interview est plus ramassé, plus concis. Et eh bien, il faut évidemment aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la qualité de la présence et la qualité de la relation que vous allez instaurer euh, entre vous deux. Le plaisir qui va passer à, à l'image. Enfin, peut-être un petit bonus. Tu vois, quand tu euh, interviews euh, les personnes, ça t'arrive euh, de euh, leur couper la parole, euh, de les malmener Exactement. un peu. Euh, ben, <rire> Et elles se sentent pas forcément très à l'aise. Moi, je leur donne ce petit conseil-là. Gardez votre tempo. Dites ce que vous avez à dire et prenez le temps de le dire. C'est ça qui va passer. C'est le fait que euh, bah, vous vous posiez et que vous soyez vous-même. Bon, bah, écoute, merci Aline. Je t'en prie. Ces bons tuyaux, on va pouvoir les partager ensemble. Et je te dis à bientôt, je te rappelle. Quand tu veux. Merci.